Bonjour tout le monde, le petit décompte habituel semble avoir disparu, alors euh, je m'excuse du petit retard, ma plateforme Melon de, de, de diffusion a décidé d'enlever mon lien direct sur YouTube, j'ai été obligée de refaire tout ça, ça m'a pris un peu par surprise. Je, je ferme la parenthèse, bonjour David Quentin. Salut Adrien. Écoute, merci d'avoir accepté mon invitation qui comporte un petit, euh, un petit défi parce que je passe mes commentaires à mes invités. Je ne fais pas que vous laisser parler. Euh, et aujourd'hui, on parle de parler. Oui. <rire> j'aime parler, j'aime parler. On sait à quel point le comment a beaucoup... Euh, d'influence a beaucoup d'effets sur les gens à qui on s'adresse ou mieux avec qui on parle. Ouais. Donc, pour commencer, j'aimerais ça que tu nous expliques ce que tu offres comme service maintenant. Je te parlerai de ton passé après. Je vais avoir des questions. Avec grand plaisir. Alors, euh, je fais deux choses. D'abord, merci pour l'invitation. Euh, C'est très gentil de m'avoir invité et puis euh, j'espère me montrer à la hauteur. Euh, et donc, euh, ce que je fais en ce moment. Alors là, je suis en reformatage un peu de mes services. Je faisais de la formation LinkedIn, puis euh, je suis tanné. Alors, euh, je ne fais plus ça <rire> tactiquement. Par contre, ce que je fais en ce moment, je fais de la stratégie en marketing numérique. J'aide des entreprises à trouver leur positionnement. Comment se placer en général? dans leur image de marque. Puis, spécifiquement, j'ai un autre service que je vais beaucoup plus encourager dans les prochaines semaines, c'est du coaching pour marketeurs. C'est qu'en fait, moi, je ne je peux pas faire du coaching d'affaires pures, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse, le coaching de vie ne me tente pas du tout. Puis, il y a quelque chose que je sais faire bien, c'est m'adapter. Et puis, je suis éducateur spécialisé de formation, on en reparlera tantôt. Ouais, j'ai ouais, décidé d'unir. Ben, ben, ben, ben, D'accord, alors j'ai décidé d'unir. Ma passion pour le marketing, puis le plaisir que j'ai à être créatif dans le domaine du marketing, parce que c'est extrêmement vaste comme univers créatif, et puis il n'y a quasiment pas de limite, en fait. Donc, j'aime explorer ça, donc ça unit cette passion-là. Mon désir d'être dans le développement des affaires, puis de parler le langage qui va finir par faire, vendre. C'est un langage qui ne me déplaît plus, ça, qui m'a déplu dans le passé, mais puis maintenant. Et les 12 années d'intervention psychosociale que j'ai faites, et donc, ma spécialité, c'est l'adaptation. Et je vais développer ce service-là parce que je le fais déjà. Donc, c'est un service de coaching, d'adaptation pour marketeurs, Par exemple, un direct, nouveau directeur d'un de, de, de, de département de marketing, une entreprise en croissance part de faire le marketing. Il va à être directeur de département de marketing et diriger ses employés. Ce n'est plus la même job, ce n'est plus le même marketing. Il n'a plus le même rôle à jouer. Tout ça, c'est un beau mélange et ça va avec le numérique et la vitesse qu'il qu y a dans le marketing numérique. Puis ça, ça me convient, une vitesse qui me va bien. Fait que je pense que je peux me placer à cet endroit-là pour vérifier euh, le les engagements. Ouais. On le sent dans ton énergie que oui, oui. ce qui est vif, ce qui n'est pas stagnant, continue. Ça. Fait que je suis dans la mouvance, c'est donc quelqu'un qui est dans un mouvement en ce moment, puis qui, est dans, qui, qui gravite dans le marketing. C'est un univers que je comprends, puis l'adaptation, j'y ai passé quasiment toute ma vie. C'est une de mes grandes caractéristiques personnelles, ma capacité d'adaptation. Et, et c'est une des choses que je suis capable de définir, contrairement à la communication, dont on va parler aujourd'hui, que je ne peux absolument pas définir, bon, la mienne ni celle des autres. Je suis un communicateur, on va dire, naturel. Mm -hmm. Je n'ai pas appris à faire ça. Je ne sais pas décortiquer tout ce que je fais, tout ce que j'utilise comme artifice. Je sais que j'en utilise plein, mais on m'a déjà mm -hmm. dit que j'étais un bel exemple de plein de choses, mais je ne mm -hmm. sais pas ce que je fais. Alors, on m'a dit « parle-moi de communication, apprends-moi ». Je ne sais pas comment faire pour faire ça, pourtant je suis un bon formateur dans d'autres domaines, mais pas celui-là. Alors, en ce moment, je coach plutôt au niveau marketing, c'est là que je me sens à l'aise. Ben écoute, merci beaucoup. Euh, j'en profite pour saluer s'il y a des gens qui sont avec nous euh, en direct. J'en profite pour saluer les gens qui vont nous regarder en différé. Tout à fait. Euh, Juste ton nom, c'est sûr que ça attire du monde. Fait que je pense qu'il va y avoir passablement de monde qui vont venir voir notre échange. Et euh, ben, Merci d'avoir spécifié que, euh, ben, premièrement, tes intérêts, c'est clair. Il y a un côté dans toi qui probablement a toujours été présent, c'est d'aider les gens à... Aller mieux, fonctionner mieux, se sentir mieux. Ouais. Euh, et de, de mentionner euh, que c'est pas parce qu'on est très, très bon à faire quelque chose qu'on est nécessairement très, très bon à l'expliquer. Ouais, tout à fait. <rire> Je vais te poser des questions par rapport à, justement, tes, tes grands talents de communicateur. D'accord. Euh, si tu me permets, je vais commencer par te parler de ta maman dont on oui. a déjà parlé un petit peu oui. et c'est ici que je fais ma petite parenthèse de merci d'avoir laissé un pouce en l'air sur ma publication où je mentionnais rapidement qu'une de mes façons d'être féministe, c'était d'aider les femmes à reprendre du pouvoir sur leur vie en dépolluant leur voix de tout ce qui est stressant en devenant beaucoup plus agréable à écouter, on peut, à, à ce moment-là, prendre toute la pleine mesure de la compétence des gens, de leurs valeurs. Puis, malheureusement, il y a deux choses qui jouent contre les voix de femmes. On est plus proche de la limite aiguë que les hommes. Mm -hmm. Et ça, c'est pas un caprice. C'est euh, la survie de l'espèce, une programmation dans le cerveau qui est difficile à déjouer. « c'est vraiment agressant. On <rire> ferme les coudes. Ouais. Et puis, il y a aussi passablement de gens qui sont plus sévères avec les voix de femmes que les voix d'hommes, ouais. même avant que la survie de l'espèce puis que les réactions émotives embarquent. Okay. Donc, je ferme la parenthèse, mais c'est une de mes façons d'être féministe constructive. Euh, donc, ta maman, tu m'as déjà dit à quel point elle était euh, vraiment très, très euh, performante en formulation et sonorité ouais. pour convaincre ouais. jusqu'au pape <rire> ouais. Ouais, ouais, ouais. de l'écouter et de la valeur de son opinion. J'aimerais ouais. ça que tu nous donnes un ou deux exemples de ça, ah. parce que je trouvais ça magnifique. Ma mère est une femme... Euh, D'abord, j'ai une capacité d'élocution puis d'expression qui vient d'une combinaison de mes parents. Alors, il n'y a pas un des deux seulement. Les deux sont très à l'aise dans la communication. Ils sont de très bons communicateurs. Mon père a fait de la politique, donc il a un ton plus solennel. Il a la voix chaude. Il a, lui, il a le charisme qui vient avec ça. Ma mère, elle a la maîtrise de l'émotion qu'elle veut passer, puis elle transmet beaucoup de choses dans sa communication. Alors que mon père, c'est plus froid un peu. C'est très homme et femme aussi, on va se le dire, là, dans la communication, c'est souvent beaucoup plus comme ça, peut-être, je pense. Mais le feeling de ma mère et mon père, en tout cas, c'est celui-là. Il y plus avait que des intentions puis des modèles ah, voilà. différents. Tout à, fait, tout à fait, tout à fait. Je vais te présenter des femmes froides puis des hommes chaleureux. Oui, oui, exact. J'imagine que Ils que ont est beaucoup d'intentions, d'état d'esprit. Bon, continue. C'est aussi <rire> des styles différents. Ma mère est une chaleureuse dans la vie. Mon père est plus cartésien. Là, Forcément, ça amène aussi une conversation différente. Donc. Ouais. Euh, Ma mère, elle savait utiliser sa, sa, la communication pour convaincre et elle a organisé, elle a été dans le, les mouvements féministes pendant longtemps, euh, entre autres euh, attachée euh, au clergé de Québec. Et oui. puis elle a régulièrement brassé la cage de l'archevêque de Québec, qui la connaissait très, très bien et qui connaissait très, très bien mon père aussi, et qui étaient des membres influents de la, de la communauté, dirons-nous, euh, avec une, sorte, une certaine limite. Ma mère a régulièrement organisé des événements, puis elle laisse toujours se chercher un budget au clergé en disant euh, La condition féminine un budget, au clergé, mon vous allez, vous allez me le donner. Là. De ça, vous le donnez à personne, personne ne vous le demande. Alors, euh, elle, elle connaissait tout ça, elle connaissait les autres, les autres utilisateurs des services, puis elle savait que l'argent était encore là. Alors, elle allait régulièrement voir la Et Puis, euh, elle cognait à la porte par entrée. Là. Ça, il y pas de, il y a le décorum, elle a, elle a compris que c'était quelque chose qu'on pouvait skipper. Ça, à Alors, euh, elle, elle cognait, puis elle disait euh, Vous aviez pas l'air occupé, je suis rentré. Elle a toujours fait ça. Donc, déjà, elle bousculait. Donc, par définition, elle rentrait. Déjà, son attitude bousculait. Elle était convaincue. Totalement. Oh, ça oui. lui permettait d'être convaincante. Exactement. là, elle rentrait, elle s'installait devant l'archevêque, puis elle lui parlait. Puis des fois, il voulait finir ses phrases, puis il terminait ce qu'il était en train d'écrire. Puis ça, ça, ça dérangeait beaucoup ma mère, parce qu'elle disait Ben là, tu ne m'écoutais pas. Non, mon Seigneur, vous ne m'écoutez pas. Elle disait Ça ne sera pas là, Madame Poulin, j'ai presque fini. Mon Seigneur, vous ne m'écoutez pas. Je suis pas venu ici pour attendre que vous finissiez votre phrase. Vous la finirez quand je serai sorti." Et là, euh, là leur cheval qui disait Oui, mais écoutez, Mme Poulet ça ne sera pas tellement long donnez-moi un instant, elle va dire Là, qu'est-ce qu'il aurait fallu que je fasse pour vous m'écoutiez, là? Expliquez-moi ça là. Il aurait fallu que je m'accroche une paire de couilles dans le cou pour qu'à matin vous m'écoutiez là? Ah, oh, là, vous ne m'écoutez pas. Là, l'archevêque, qui se levait, là, il se levait à la tête, puis là, il déposait le crayon, il disait Oui, Mme Poulet, je vous écoute, Mme Poulet Alors, elle savait utiliser autant les mots que le ton, que le. Tu sais, le son exaspéré. Ma elle était merveilleuse pour ça. Elle maîtrisait l'exaspération dans, le, dans le ton de la voix comme personne. Et puis il suffisait qu'elle dise à sa sœur ou à sa mère ou à quelqu'un, on entendait les premières, des premiers sons qui sortaient de sa bouche. Je disait « hop, étonné. <rire> étonné. Donc la sonorité oh, oui. et les formulations tout. et les images frappantes, oui. elle maîtrisait oh, tout. Ouais. Euh, C'est une enseignante de deuxième année, donc il fallait qu'elle soit très Oui, mais en deuxième année, façon. tu ne dis pas... Euh, non, genre, tu ne t'écoeures pas avec, avec le coup, la paire de couilles, la chavec, pense... mais non. Elle avait aussi le grand talent de s'adapter. Ouais. Là, je parle à cette personne-là pour telle raison. Ouais, là, ça. je parle à cette personne-là pour telle autre raison. Je, je sens ça dans tes, dans tes explications. Et les conventions sociales qu'elle maîtrise, mais qu'elle sait bousculer lorsque c'est nécessaire ouais. aussi. Donc, elle, elle a su jouer avec ça. Ça, mon père n'a jamais fait ça de son côté. Bousculer les conventions sociales, ce n'est pas comme ça qu'il fait. Lui, il fait ça subtilement et doucement, puis il s'impose avec le temps. Ma mère, elle elle, elle s'impose. Elle, façon... elle, elle ouvre la porte, elle se place à l'avant-tout, puis elle dit, ça y est, je t'ai imposé à ce fait fais quelque chose. Non, a... <rire> genre. Quand on dit que d'avoir pleinement confiance en soi et avoir trouvé ou retrouvé notre légitimité à nos propres yeux. Ouais. Et moi, c'est ma façon de ne pas nommer le syndrome de l'imposteur, parce que j'haïs ce mot-là. Mmh. Fait j'aime mieux dire au positif puis dire trouver et retrouver notre légitimité à nos propres ouais, yeux. Ouais. Ta mère, elle n'aurait vraiment pas eu besoin de moi pour ça. Là. Elle, oh, elle, elle, là, non. Ouais. elle est comme Obélix, elle est dedans. Elle est tombée dedans. À... À la naissance. Okay. Bien, cette authenticité-là, c'est très. Ça, ça représente beaucoup ma mère. Euh, mon père n'est pas un gars pas authentique pour autant, mais encore une fois, comme c'est un cartésien, il y a tout un, un mur qui est Parce différent qu ça, à l'extérieur, ouais. une façon différente de le démontrer. On rentre plus lentement avec la personnalité de mon père, on la connaît moins, on a plus accès à sa tête facilement. Avec ma mère, on a accès à elle tout de suite. Puis c'est un peu d'elle que je tiens ça. Euh, hum. J'ai des capacités d'analyse que mon père m'a laissé, léguées euh, au niveau génétique, mais je suis beaucoup plus dans l'attitude de ma mère, puis c'est assez franc, assez transparent, assez authentique. C'est pas quelque chose qui est toujours très simple à assumer, parce que la société, non. plus elle avance d'ailleurs, plus la société désire que tu sois un peu aseptisé, tu as l'air de toutes les autres, tu surtout pas trop de choses à dire. Euh, quand j'étais petite, petite, et moi je suis pas mal plus vieille que toi là, quand j'étais petite là la sévérité. Écoute, ce que les enfants et les jeunes disent aujourd'hui puis ce qu'on se dit entre ah nous, oui, non, je... annuler la dernière minute, c'était beaucoup plus sévère quand j'étais plus jeune. Mais est-ce qu'il en reste trop? Ben oui, je suis d'accord avec toi. Je pense Écoute... que c'est autre chose que j'avais entendu, mais ce n'est pas grave. Mais oui, tu as, raison, ben... as raison, les choses changent aussi. Mais oui, il, a, il reste du négatif. Ça, je te l'accorde, mm. mais compte tenu de mon âge, je te dirais que c'était bien, bien, bien plus sévère quand moi, j'étais petite. C'est pas tant la sévérité, comme je te dis, Andréelle. C'est plus le niveau de médiocratie. Ah, oui, oui, oui, oui. On préfère ramener les gens dans une norme qui est aseptisée et plate. Oui, oui, Jean-Luc Montgrin, C'est le syndrome de la Dès que tu dépasses un peu parce que tu es un peu plus intéressant, un peu meilleur, un peu plus connaissant, on te coupe la tête. Mais dans une entreprise, on n'en veut pas tant des gens qui s'élèvent non plus parce que oh dérange les autres. Nous et la dérangeons, les... vraiment. Oui, ça. Mais ça explique pourquoi tant de gens deviennent entrepreneurs, ne serait-ce que juste travailleurs autonomes pour donner des services parce qu'à un moment donné, euh, c'est ça, on n'a pas le droit d'avoir nos compétences, nos convictions, on ça. dérange, effectivement. Je vais ouais. t'amener sur un autre sujet un petit peu. Mais d'abord, merci de m'avoir confirmé que et la génétique et le milieu dans lequel on évolue, dans lequel on apprend, ça crée un nouveau, une nouvelle recette et ça crée des nouvelles personnes avec des nouvelles façons de s'exprimer. Tu en es un bel exemple, puis tu l'as vraiment bien expliqué. Merci. Maintenant, j'aimerais faire une petite parenthèse euh, autant dans ton expérience de papa, d'anciens éducateurs spécialisés, euh, d'amis, de collègues, de n'importe quoi que tu as fait dans ta vie. Je vais te présenter une phrase qui est souvent répétée par certains formateurs ou formatrices. Oui. Et comme je t'ai dit tantôt, moi, cette phrase-là, elle me fait réagir très négativement, mais je veux avoir ton avis avant. Puis je vais donner le mien après, évidemment. Le cerveau ne comprend pas les négations. Ça, c'est une phrase qui revient dans plusieurs formations. Vas-y. Je vais m'arrêter là parce que je ne serai pas moi je, moi, je suis éducateur spécialisé, c'est un paquet de foutaises ça. Euh, ce n'est pas ni le positif ni le négatif qui vont avoir un effet. C'est ce que tu colles dessus. Ça, ça s'appelle Pavlov. Ouais. De la base, de la base, de la base. Je vais me, je me mettre à base Et c'est littéralement la base, de la base. Je fais des blagues avec ça, mais l'autre jour, j'ai expérimenté Pavlov avec mon propre chien parce que ce n'est pas une cloche dans mon cas. Moi, mon mm. chien, c'est un, une, une hyper sociable avec un gros pif. Alors, c'est une jeune chienne, encore le 8 mois. Puis pour la stimuler à manger parce qu'elle oublie, elle a tellement de plaisir à sentir que manger, c'est quelque chose qu'il faut que je lui rappelle à l'occasion. et Alors, comme moi. Oui, moi aussi, je suis comme ça. <rire> j'ai compris. Mais Alors, elle a elle a une balle, puis je lui mets de la bouffe dedans. Puis là, au début, je lui donnais la bouffe dans la balle, puis elle jouait avec la balle. Mais mm -hmm. maintenant, je fais juste déposer la balle devant elle parce ça va sur le plat de bouffe pas mange. Fait que là, elle a attaché les deux affaires ensemble. Et donc, bien okay, bon. Ça, c'est Pavlov. Non, c'est juste Pavlov. C'est de la balle. Non, non, je le sais, non, non, mais. Ouais, a... C'est du, du conditionnement opérant. Ça, c'est ouais, oui. A plus B égale C. C'est ouais. ça et c'est ça la recette et non pas les mots que tu prends. Tu sais, si, euh, si ma mère avait verbalisé en disant. Euh, si je comprends bien, comme je n'ai pas de couilles, vous m'écoutez pas, ça n'aurait pas changé grand-chose, je te le garantis. Le, la cheval qui aurait levé les yeux pareil. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui, oui, parce oui, oui, que, oui, oui. Parce oui, que, oui. que c'est le mot couille qui a eu des effets. Ce n'est pas tellement le négatif, dit. Elle a attaché un mot fort, elle a utilisé oui. un ton dérangeant, puis elle, un ça, puis elle a passé un message clair avec ça, puis elle aurait dit à la négative ou à la ça. positive, ça n'aurait rien changé du tout. Donc Intention, tout ce conviction. Intention, conviction, puis puis d'autres facteurs environnementaux qui rentrent en ligne de compte de ça. Euh, on disait, euh, on, on, on, parlait de, on, on parle de négatif et de positif. Moi, j'ai été éducateur dans des milieux de, de garde, de petite enfance, ah oui. avec des, avec exclusivement des femmes. J'étais le seul homme dans ce milieu-là, puis il y avait des petits gars, moitié-moitié, hein, dans, dans, les, dans les locaux. Puis euh, un jour, euh, moi, il y avait un problème avec un petit gars, puis il me disait, ben j'ai la misère avec, puis j'arrête pas de lui parler. Puis il me disait, tu sais, Jacob, j'aimerais que tu, j'aimerais que tu, j'aimerais que tu, puis c'est toujours positif. T'es toujours positif, c'est la belle pédagogie positive moderne qui donne, on ne leur pas, pas grand-chose. Puis, puis, qui ignore totalement l'importance de la sonorité. Entre autres choses, parce que tu les gnais, tu les gna -gna, es gna -gna, es, es, oh, lui est là il y a quatre ans et demi, puis il terrorise les petites filles, il sent un sac de ce que tu racontes. <rire> ben, tu dis, va te laver les mains sur le même ton que, hey, ce que tu viens de faire, ça. ça ne se fait pas. C'est exactement dis, ça. Sur le même ton. Oui, ouais, ben, j'ai joué à ça. Vie. Moi, moi j'ai joué à une job que les gars jouent avec aisance et que les filles refusent souvent de, de, de vivre en, en termes d'éducation, c'est-à-dire, j'ai levé le ton et mm -hmm. qu'on m'a leur reproché ça. Mais la voix de monsieur, hein, elle a une portée, parce que moi, j'ai en plus, j'ai une très bonne voix. J'ai juste lâché un wack ça a fait un « hey », puis ça. tout le monde a figé dans le cours de <rire> cette année. Puis là, on m'a reproché d'avoir utilisé une méthode archaïque d'éducation. là, je disais, mais on voulait-tu qu'il Oui. Est-ce que ça a marché? Et est-ce que j'ai manqué de respect à quelqu'un? Non, ben, oui. mais venez-en. Et tu as utilisé un, un, un mode simple. Oui. Puis qui si très est négatif, part... on va se dire en hein? Hey, arrêtez, pas très positif, oui, puis surtout arrêtez mais... hein? C'est parce que tu n'as pas eu le déni de comment le cerveau fonctionne. Ah ouais. La sonorité prend plus de place que les mots. Voilà. Dans ce cas-là, en tout cas, c'est très évident. Très évident. Ouais. Puis après ça, le petit. Puis là, on change de ton. Je m'en vais voir le petit kid. Puis là, je me penche et je parle dans son oreille. Et cette fois-ci, je chuchote. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais essaye de dire des choses en chuchotant à quelqu'un. Tu vas voir, c'est terrorisant. <rire> tu... <rire> dis n'importe quoi. J'ai fait l'épicerie tu te garanti, si tu chuchotes, j'ai fait l'épicerie hier à quelqu'un, il va faire comme « Qu'est-ce que tu me veux? Tu vas-tu me poignarder Mais laprès » C'est vraiment un ton. C'est vraiment un ton très, très différent. C'est un ton qu'on emploie dans l'intimité, mais qu'on ne peut pas dire à n'importe qui. Mais quand tu te penches à l'oreille d'un jeune, tu lui dis « La prochaine fois que tu fais ça, tu sais ce qu'il Oui. L'intimité, oh! <rire> quand, quand, quand tu utilises un, un, un, un, un style intime, avec une personne avec qui tu n'es pas, tu pas intime, intime, le malaise qui, qui est là a que... un effet. Encore enfin. une fois, le cerveau réagit avec l'incohérence. Voilà, tu crées un contexte qui n'a pas beaucoup de sens, puis tu dis quelque chose d'important dans un contexte oui. malaisant. La personne est oui. très, alerte. <rire> très alerte. Mais en intervention psychosociale, j'ai utilisé 2000 fois, pour... 2000 fois ça dans ma vie. Par exemple, créer des contextes inconfortables pour... Mm. Parler de quelque chose, parce que là, la personne perd ses moyens de défense habituels ou alors a des variables différentes qui viennent affecter sa, sa réaction, son ton. C'est là qu'on avait les meilleures interventions. Moi, mm -hmm. Mes collègues détestaient les interventions de groupe du dimanche soir, mais moi, faire à souper avec 12 ados, c'est un des plus beaux moments de ma semaine. C'est rochant, c'est fatigant, je sors de là épuisé, mais on a du fun, on avance. Puis les jeunes, entre eux, se donnent une claque, mais des bonnes claques, ils se connaissent. Des fois, ils saillissent, mais des fois, ils s'aiment bien, puis on. Ils ne se sont jamais dit encore et c'est dans des, des moments comme ça que ça sort. Puis là, et là, des fois, ça crie, des fois, ça lève le ton. Puis là, moi, comme adulte en charge, à l'époque, mes collègues disaient ben « là, il faut que ça s'arrête, ça! » puis Je disais « Non, non, non, sors d'ici, toi! t'es tu n'es pas confortable avec ça, mais là, il faut que ça se passe. Sors! Ouais. Sors! Ben, moi, je veux fait... ça. Il fallait que ça en sorte fait... avec, Il y avait des émotions fortes qu'on pouvait sentir oui. si elle n'étaient pas exprimée. Il y a quelque chose qui aurait pu mal aller après. Alors Après, on était capable de faire quelque chose. Mais il fallait oui. d'abord que ça se En fait, le défaut de certaines personnes, puis même de trop de personnes, c'est d'imposer des façons de s'exprimer qui leur conviennent à eux. Ouais, exactement, exactement. Moi, j'aime pas ça me faire parler ouais. fort. Oui, mais là, peut-être que dit, la personne ça. à qui tu parles. Elle a une personnalité qui est l'opposé de toi, puis des peurs, puis des façons, puis une, une protection. Donc, ouais. là, c'est pas toi ouais. qui parle à toi, c'est toi qui toi, dois t'adapter à chaque personne différente selon la situation, qui est cette personne-là en détail, etc., etc. Là, je vais... Euh, ben merci pour tous tes détails, c'est... Plein d'exemples où la sonorité, encore une fois, est un outil puissant Puis que tu as utilisé toute ta vie de façon intuitive. Je vais revenir au sens de la question que je t'ai posée tantôt. Oui. Pardonne-moi si je me suis dit. Le... Non, non, non, non, non, non, non, non, pas du tout. Ça me ah marriait, c'est en pas tu serais, moi je ne suis pas nerveux que ça. <rire> je me garde en vie, moi je ne suis pas grave. Je nous emmenais ailleurs, mais moi, je veux faire ma petite parenthèse. Le contexte où j'ai entendu souvent le cerveau ne, ouais. ah oui, vrai, ça. ne comprend pas les négations, c'était ouais. un contexte de formation euh, qui était peut-être un petit peu plus dans le sens de quand on se parle à soi mmh. ou quand on donne des consignes aux autres. Ouais. Mais je trouve que la formulation, elle est tellement généralisée que ça devient une fausseté. Tout à fait, je suis d'accord. Même un enfant tout jeune, tu dis non, fais pas ça. C'est sûr qu'il faut que ça soit accompagné de la bonne sonorité pour apprendre le sens, comme le conditionnement de Pavlov, ça marche avec la sonorité, il vient avec ça, si tu fais ça, il va avoir une conséquence. Donc, les enfants très jeunes apprennent, comprennent et réagissent aux négations. Le cerveau comprend vraiment les négations. J'aimerais faire une suggestion aux gens qui donnent ce genre de consignes-là ou d'explications-là que le cerveau ne comprend pas les, les, les, les négations. Mettez votre explication dans un contexte extrêmement précis et étroit. Genre, quand je me donne une consigne à moi-même, je mets ceci à cet endroit-là pour ne pas l'oublier... Le cerveau, il accroche plus « oublier » que « ne pas oublier ». Bon. Il y a une partie de l'explication qui est dans la formulation, mais il y a une partie de l'explication qu'on oublie qui n'a rien à voir avec les mots, c'est « j'ai fait quelque chose, c'est coché de ma liste et je n'y pense plus ». Oui, c'est ça. Donc, je pourrais aussi avoir dit « je mets ça là pour y penser », et quand même l'oublier, malgré une formulation positive, parce que je l'ai sorti de ma tête et je pense à une autre préoccupation. Donc, je, je trouve ça toujours très dangereux, les formulations extrêmement euh, floues, larges, qui englobent mille fois plus large ben, c est, c est des que Des phrases ce polarisantes que... là, qui attirent ouais. l'attention, mais qui n'ont pas de valeur profonde. C'est tu sais, comme de dire que le leadership bienveillant, c'est de s'occuper de ses employés. Tu, tu peux dire de la boîte comme ça. Oui, bien, c'est parce que ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire, c'est n'importe quoi. Alors, tu sais, parler de négativisme dans la, dans la formulation, si tu passes ton temps de parler négativement, ça ne va pas bien aller. Si tu prends des notes dans ta tête pour ne pas faire ceci ou ne pas faire cela, pas certain que ça a vraiment le même impact. Là, je suis d'accord avec toi. Puis, tu sais, quand je disais à un petit gars, euh, t'as deux choix. Tu sais, t'as deux choix, tu sors debout ou je te sors. J'étais très positif, puis je te garantis que c'était négatif en chien pour lui, là. Bien, tu m'amènes justement sur ma dernière question. Ouais. La sonorité quand on donne des choix aux ouais. gens. Ah oui, exact. Ouais, voilà. Que, bon, David, est-ce que tu veux un verre d'eau ouais. ou un bon verre de scotch? Exact. C'est ça. Sûr. Pas en tout. Non. De l'eau, c'est de la boîte. Tu m'offres pas de choix, pas de choix. Moi, j'ai travaillé toute ma vie en ouais. éducation, ça, ça s'appelle un choix, pas de choix, l'intervention sociale. Bien, il y a des contextes de... où est-ce que ça n'a pas du oui. tout de, de, de. Non, non, comme le scotch, c'est pas grave, là. mais, mais... Avec, avec le cas d'un mais... enfant ou de. C'est de mais ça, ça que, pas... veux que tu me parles, les choix, pas de choix. Quand tu es en éducation, entre autres, il y a toute une. Il y a, deux, il y a plusieurs, plusieurs variables à ça. Disons qu'il y en a deux particulières. La première, c'est le niveau de relation que tu as avec la personne. Okay. Dans, dans la mesure où tu es... C'est sûr que si je connais, je connais peu une personne, puis que je lui offre un verre de scotch, quelqu'un qui me connaît bien sait que j'ai une collection, où j'en ai quelques-uns. Qu il peut choisir. Quelqu'un qui, qui me voit pour la première fois, qui vient s'asseoir dans ma cuisine une première fois, puis je lui dis, est-ce que, est que tu voudrais quelque chose à boire? Écoute, j'ai plusieurs choses. Je te passe la gamme, puis tu, prends, tu fais ton choix dans le ça. Là, ben, je lui fais, fais le choix. c'est clair que si quelqu'un est déjà venu prendre un verre chez moi, je lui offre quand même pas le verre d'eau. <rire> <rire> je dis dire, hey, Scotch, euh, tu penses ce que tu veux? Ouvre. Bon, Lequel tu préfères? Ben, c'est ce genre de choses-là. Alors, je pense qu'il y, y a le lien que tu as aussi quand tu offres des choix. Ensuite, comme le choix était de je fais, je sais quel choix il va faire. Quand tu quand es dans un rapport autoritaire ou non mmh. autoritaire, il y a aussi tout un jeu dans ça. Quand mmh. je demandais à mon jeune, quand je demandais aux jeunes de 5 ans ou de 6 ans, « Est-ce que tu sors ou je te sors? » Il venait de perdre. Il venait de perdre, c'était terminé. Son choix, son choix, il est dans le niveau d'humiliation qu'il a le goût de subir. Ouais. Parce que là, il y a cinq ans, puis c'est encore autorisé de prendre un enfant de cet âge-là puis de le sortir ouais. à bras. Doucement, sans violence, rien, mais oui, oui, oui, 30, oui. Puis de l'amener dehors ben je dis La fermeté ah, et oui, la l'agressivité. Oui, oui, là, je l'amène dehors, c'est tout. Tu sais, puis à la limite, là, si je le prends par l'épaule, on marche jusqu'à l'extérieur. Puis s'il se débat, je vais le prendre dans mes bras comme un petit baluchon, puis on va sortir, puis il n'y en aura pas de chicane. Mais je préfère qu'il marche. Pourquoi? Oui. Parce que je garde l'estime de lui. Je veux que dans. Le... Alors, c'est un choix que je lui fais. Maintenant, moi, comme professionnel, quand je fais ce choix-là, je ne joue pas avec ça. Mon ton doit rester neutre. Ben, je veux que ce soit lui qui fasse le choix. Oui. Donc, je dois faire attention à ce que tu viens de mentionner. Est-ce que j'ai le droit de biaiser mon intervention? Et c'est là qu'arrivent toutes les erreurs à l'intervention. C'est que tu vas faire le choix selon ce que toi, tu voudrais qu'il fasse oui. comme choix. Ce n'est pas de tes mots. Je tu dois le dire que je le pense. Ce n'est pas de tes crises à faire. <rire> tu dois ben laisser l'autre... Oui, c'est ouais, ça ni notre formulation, ni notre sonorité. Tu avais d'autres pour... outils pour te rendre, à le fa... oui. pour l'aider à comprendre ce qu'il doit faire. Si oui. cette fois-ci, avec tous les artifices que tu as mis autour de cette situation-là, il s'est quand même rendu jusqu'au bout, fini maintenant avec une, une intervention neutre, où il choisit la fin, c'est tout. Mais il choisit ça. la fin et la fin est, est annoncée, est déterminée, mais il fait juste la choisir. laquelle des Tu deux sais à quoi t'attendre, mais... fait que La frustration demeure que... la même, si tu me cries après ou ouais. si tu sors en marchant. Ouais. Mais tu vas apprendre qu'en sortant en marchant, tu conserves quelque chose que tu ouais. n'as pas quand je te sors. Puis, Puis ta chose, neutralité dans le choix, ouais. elle laisse comprendre à l'autre que, OK, j'ai vraiment mon mot à dire. Exactement. Là, c'est pas, pas moi euh, qui décide. C'est ça. C'est comme, tu vas-tu manger... Euh... Le, le, ton, ton, ton légume, ou bien je te donne une claque en arrière de la bolle. Oui. Un choix, pas de choix. As tu as le goût de manger ça. ton dessert ou tu préfères laisser tes carottes dans ton assiette? Oui, euh, c'est ça, dis. effectivement. Alors, moi, j'ai fait longtemps ça, que j'ai abandonné le dessert et la carotte pas manger. Oh, non, tu non, sais, non. C'est tellement pas bon de, de, de les pousser. Ça ne fait pas de les, sens, mais, mais on comprend ce que ça veut dire. Ouais. Nos... Non, non, non. Comme ça, On ne met le bonbon, pas des aliments dans, nos, dans, nos, dans notre éducation. La carotte au bout du bâton, finalement, c'est un peu ça. Mais oui, mais tout à fait. La neutralité du choix offre la, ben, donne la possibilité à l'autre de faire déjà un vrai choix au lieu de se laisser teinte, influencer ou teinter par l'idée de l'autre. Puis ensuite, la responsabilité ne m'appartient pas. Donc, c'est aussi de dire ben, j si je reste très neutre dans mon expression puis il, prend la il fait le mauvais choix, puis qu'ensuite il me le dit, dit j'ai fa fait le mauvais choix, mais j'ai aucun aucune discussion à avoir à propos ni de moi, ni de son choix lui, et plus un questionnement à lui amener oui. qui ne dépend plus de moi. Et il va dire, oui, mais tu m'as tu sais, insisté pour que je fasse tel choix, hey, c'est oui, un bien. jeu qu'il ne faut, faut pas jouer à ça, il faut, faut laisser pleinement la possibilité à l'autre de prendre sa décision. Mais comment pour... la personne se sent a ouais. beaucoup d'importance. Beaucoup. beaucoup. Si, malgré que tu es dans une situation un peu humiliante, il y a quelqu'un qui dit, hé hey, là, ça ne marche pas partout là, tu fais ça ou tu fais ça, mais il faut que tu fasses quelque chose. C'est choisis. Mais de sentir qu'il tresse quand même un peu de dignité de ah, dire, « ouais. OK, il me laisse quand même une petite partie de, de décision, de, de, de, de pouvoir, de dignité. » Je trouve que ça a beaucoup d'importance quand on offre Vraiment des choix, puis qu'on n'influence pas. Écoute, je viens de voir là, notre demi-heure est finie. Mon Dieu, que ça passe vite en bonne compagnie, puis t'as tellement beaucoup. des choses. Mais non, mais écoute, c'est magnifique, là. Je savais que j'avais la possibilité d'aller maximum à trois questions. J'ai été capable de passer mes trois thèmes. C'est merveilleux. Tout était là-dedans. Fait écoute, David, merci beaucoup, beaucoup, d'être nous montrer à quel point la voix, la sonorité, les formulations. On n'est pas toujours obligé de se casser la tête. Il y a des gens pour qui c'est naturel. Bon, il y a des gens pour qui c'est moins, moins naturel, puis ça me fait vraiment plaisir de les aider, mais je suis toujours <rire> tellement heureuse de voir qu'il y a quand même beaucoup de gens qui utilisent la sonorité, les formulations, qui découlent de leur état d'esprit, qui l'utilisent bien, c'est intuitif, c'est naturel, ça marche bien. Donc, merci d'avoir été un de ces exemples-là. Un grand plaisir. Je te remercie beaucoup pour l'invitation. Puis, euh, je, je me rappelle, tu viens de dire c'est merveilleux, il y a un bon résumé à ça. Mon, mon, mon coach de vente me disait toujours, « Souris au téléphone, les gens l'entendent. » Ah oui! <rire> Absolument! C'est exactement ce que tu viens de dire. Ça dépend de l'état d'esprit, du contexte. Puis, si tu commences à dire, ah, allez, de la fin, ça va bien se passer. Bonjour. Bonjour, Marine Surcote, comment allez-vous? C'est oui, ça. Bon. ça. Bonjour, je pense que j'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser. Ouais, bonjour. Les gens l'entendent. Ah, j'aurais ah, quelque chose à vous informer. Ben, non. Ouais. Même si tu fais semblant de prendre un ton enjoué, mais que tu n'es pas enjoué non. à la ça fonctionne. Non, plaqué, comme... ça ne marche pas. Ris au téléphone, souris au téléphone, les gens le sentent. C'est ça que mon boss me dit. Tu es quasiment mieux de dire « Bonjour, un autre fatigant qui s'en vient de vous déranger, ah, mais oui. j'ai de quoi de vraiment le fun à vous Je l'ai déjà envoyé, je pense. Oui, <rire> oui. Tout ouais, ouais, ouais. De toute façon, là, je vais me plugger deux secondes j'aide des gens à travailler les maudits pitch de vente, yes. que les contenus soient tous là, mais qu'on ne répète plus toujours tout de la même manière, dans le même mode, parce qu'on devient vite un petit robot super décrocheur. Oh, tout à fait. Fait que, Merci encore. Les gens qui, si vous avez des questions pour David, vous le rejoignez sur LinkedIn, David Quentin. Si ouais. vous avez des questions pour moi, sur LinkedIn, mon nom c'est Andriane Coach Voix Sonorité. Et sur Facebook, Andriane DES Trade d'union Coach, DES Trade Coach. Gênez-vous pas, une petite question, allez voir les publications. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Il peut y avoir d'autres opinions pour des très bonnes raisons, mais au moins, pensez-y. La sonorité de votre voix. Et les formulations, vous n'êtes pas nés avec ça. Ça peut se modifier. faut que ça se modifie, d'ailleurs. faut que ça, ça s'adapte. Puis il y a vraiment, vraiment possibilité de faire toujours mieux avec notre voix et nos formulations. Je vous remercie d'avoir été là. Le prochain direct avec un autre invité dans à peu près un mois, quatre ou cinq semaines. Et sinon, entre-temps, des petites capsules très, très courtes, vraiment sans prétention, une simplicité simple, mais qui donne des, des petites réflexions. Alors, merci tout le monde et à une prochaine.